Bonjour, aujourd'hui on va regarder quelle est la signification de nul et euh, comment euh, l'utiliser. Donc notamment euh, qu'est-ce que ça représente, donc ce mot-clé, euh, quand on fait une création de table, qu'est-ce que ça signifie note nulle ou alors default nul, et enfin comment euh, rechercher des, en des enregistrements, euh, donc un attribut à A ou non une valeur. Donc on va travailler uniquement en mémoire, hein. Donc, je vais, je vais tout recréer euh, au début là. Alors je vais créer une table qui s'appelle pays, voilà, après on ajoute quelques pays dans cette table, voilà, après pour la forme on va regarder le contenu de la table pays, voilà, donc on a euh, six pays et on connaît euh, toutes les euh, informations. Alors après, on va regarder donc un exemple, on va insérer des, des pays Donc on connaît certaines informations, donc euh, la Belgique et la Bulgarie, et on va faire de même avec un autre pays, avec l'Autriche. Et là, je reviens sur le contenu de la table. Donc là, on constate voilà, que dans notre table, il y a certains endroits où on n'a euh, aucune valeur, parce que tout simplement, on les a pas euh, précisés. Alors maintenant, on va essayer de trouver la liste des capitales de tous nos pays. Une première requête qui peut venir à l'esprit, c'est la suivante. On va dire, voilà, on cherche les pays dont la capitale est égale à, au texte vide. Donc, euh, voilà. Donc ça, ça fonctionne pas parce que euh, ce qui est ici, c'est pas des textes vides. Hein. Quand on a défini euh, euh, ces données, on n'a pas dit que le, la capitale était égale au texte vide. On n'a pas précisé euh, la capitale. Alors une autre une autre chose qui pourrait venir à l'esprit, c'est de dire bah là on est on est avec cette fameuse ce, ce fameux mot clé nul, on va dire bah on veut les capitales qui sont égales à nul, donc égales au mot clé nul. Ça ça fonctionne pas non plus parce que nul ce n'est pas une valeur, donc c'est pas la peine d'essayer de le rendre de, de voir si un attribut il est égal à ce n'est pas de valeur puisque c'est pas une valeur on peut pas euh, faire euh, d'égalité hein, avec donc là, on utilise un mot-clé qui s'appelle is. Donc voilà, on va dire, on va chercher les pays dont la capitale n'a pas de valeur. Donc là, on en, on en trouve trois. Donc euh, euh, voilà. Donc c'est notre manière de, de, de trouver les pays euh, qui n'ont euh, pas de capitale. Inversement, si on veut trouver les pays qui ont une capitale, donc on va continuer sur ce type de requête. Et là, au lieu de dire is null, on va dire is not null. Et là, on trouve bien tous les pays euh, qui ont euh, une, une, capitale. Alors, on va réafficher le schéma de la table pays. Voilà. Et donc, on va regarder précisément, donc, ce default nul, hein. Donc, c'est, ce qui, c'est ce qui fait que si on précise pas par exemple, ici, j'ai pas précisé la valeur de capital. Ben, Qu'est-ce qu'on va donner à la Bulgarie et à la Belgique comme valeur de capital On va leur donner la valeur nulle, donc qui va être la valeur par défaut. La valeur qu'on utilise, donc qui, qui est nulle, qui signifie j'ai pas de valeur. Ensuite, autre contrainte là, note nulle, donc sur, euh, sur euh, le nom de, du pays. Donc ça, ça signifie quand on crée un pays, on est obligé de lui donner une valeur. On n'a pas le droit de, de, de ne pas donner de valeur. Alors on va faire un petit essai. Hein. Par exemple, on va créer ce qui est un peu bizarre, mais... Donc, voilà. Donc là, on insère un pays, donc en fournissant le code, la capitale, la superficie, on oublie de supprimer, de préciser le nom, ce qui est un peu débile. Et là, comme on a une contrainte note nulle, on nous dit c'est impossible. Il faut à tout prix fournir une valeur au nom du pays. Alors là, on va refaire notre insertion en précisant ce nom. Et là, ça fonctionne bien. On va refaire un petit « Select ».« Voilà, Select étoile from pays ». Hop, voilà donc là on a bien euh, notre pays l'albanie qui a été ajouté on a pu faire euh, ça parce qu'on a fourni enfin un, un nom de pays et euh, donc l'insertion s'est bien déroulée. même si par exemple pour la population on a euh, fourni euh, aucune euh, aucune valeur alors maintenant on va regarder euh, par exemple comment obtenir la liste euh, des, des capitales euh, d'europe donc euh, on peut écrire ça comme ça on fait un select euh, donc capital donc la valeur qui nous intéresse et euh, donc de notre table pays on va ordonner ça par capital. Alors quand on fait ça on est un peu gêné hein, parce qu'on a des lignes vides. Bah ouais mais là on, on, on sélectionne capital pour tous les enregistrements donc euh, même ceux euh, voilà donc qui n'ont pas de valeur. Alors là l'idée c'est que si on va avoir cette liste de capital il va falloir qu'on rajoute une une contrainte. Hein. Donc, on va devoir préciser, donc, where capital is not null. Donc, où la capitale a une valeur. Et là, on tient bien une liste de capital sans être pollué par des, des, des lignes vides. Alors, on va regarder un autre exemple de ce style, de ce type-là. Dans ma table, j'ai une information UE qui signifie euh, quand elle est vraie que le pays il appartient à l'Union Européenne et quand elle est fausse que le pays n'appartient pas à l'Union Européenne. Donc l'Allemagne appartient, l'Andorre euh, n'appartient pas. Alors si je veux rechercher tous les pays euh, appartenant à l'Union Européenne, on peut écrire quelque chose comme ça. On va nous dire voilà, il y a quatre pays euh, qui appartiennent à l'Union Européenne. Après, on peut se dire, bon bah c'est simple, je vais aussi regarder les pays qui n'appartiennent pas à l'Union Européenne. Donc là on va mettre false, donc on trouve trois autres pays. Et on peut arriver sur une chose qui peut nous paraître un petit peu bizarre, qui est de dire on va je vais compter tous mes pays. Et là, quand je fais mon compte de pays, j'obtiens 10 pays. Donc ça c'est assez étrange parce que. Ça peut paraître étrange, parce qu'on se dit, ceux qui appartiennent, j'en ai 4, ceux qui n'appartiennent pas, j'en ai trois, 4 et 3, ça fait 7, et on dit qu'en tout, j'ai euh, euh, 10, euh, 10 pays. Alors en vérité, cet appartenance ou l'Union européenne, on ne l'a pas fait en regardant nos 10 pays, mais en regardant uniquement les pays dont, euh, dont on sait euh, que euh, UE a une valeur qui sera vraie ou faux. Donc là on trouve bien 7 qui correspond bien à, à donc là ça redevient à nouveau euh, à nouveau logique. Hein. Et puis euh, oui bah oui évidemment, faut pas par exemple, faut pas essayer de faire quelque chose comme ça. Hein, parce que là on obtient 0. Donc ce qui peut paraître anormal mais avec tout ce qu'on a vu euh, avant, ça pose pas de souci. Alors on va résumer un petit peu tout, euh, tout ce qu'on a vu. Hein. Donc déjà, nul, c'est un mot clé du langage SQL. Ça veut dire que si on essaye de l'utiliser, euh, par exemple, pour un nom de table, si je fais CREATE TABLE nul et puis derrière je mets tout ce qu'il faut, ça ne, ne fonctionnera pas. Donc nul, on a vu, c'est pas une valeur. Donc on peut pas tester si c'est égal ou euh, différent. Ça ne ça ne fonctionne pas. Ensuite, quand on recherche donc un enregistrement a pas de valeur, on va dire where is null, on va pas mettre un égal, et inversement, si on veut tous ceux qui ont une valeur, on va mettre where le nom de l'attribut is not null. Et enfin, donc dernière chose, on peut poser des, des contraintes. Euh, notamment dans le create table. Donc, quand on va dire euh, quand je crée un attribut, bah, je vais lui donner son nom, son type. Et si je fais not null, bah, là, je vais dire cet attribut-là, il faudra obligatoirement euh, lui donner euh, une valeur. Et idem, inversement, pardon. Euh, si euh, on ne fournit pas, on a un attribut dont on se dit des fois c'est pas grave euh, qu'il n'ait pas de valeur. Euh, ça peut être intéressant de faire default nul pour bien faire le tri entre euh, j'ai donné une valeur, par exemple qui peut être égal à qui peut être zéro, qui peut être euh, le texte vide, etc. Avec euh, l'autre euh, l'autre information qui est je ne fournis pas la valeur et dans ce cas-là, ça vaut le mot clé nul qui signifie j'ai pas de valeur. Bon, bah écoutez, on a fait le tour sur, euh, sur euh, nul, sur sa signification et comment euh, l'utiliser. Donc euh, bah, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.